Bon, je vous préviens tout de suite, euh, il est super énervé. NON Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Ça y est, c'est officiel, le JavaScript, ou plutôt l'UnityScript, est abandonné dans Unity. Il était présent depuis la version 1, la dépréciation de l'UnityScript est lancée, laissant place au C-sharp, qui sera officiellement la seule alternative pour créer des scripts. Alors pourquoi euh, les raisons évoquées par l'équipe d'Unity sans rentrer dans le détail sont l'évolution des scripts, du NetFrameWorks. Frameworks, qui est en version 4.6, le C-Sharp 6, le, le multi etc. Beaucoup de choses qui vous l'aurez compris ont rapport avec les performances. Aujourd'hui le C-Sharp est plus adapté en termes de fonctionnalité et évidemment de performance comme je viens de le dire. C-Sharp est le grand gagnant en ce qui concerne l'écosystème des développeurs. Énormément de tutoriels sont disponibles en C-Sharp et l'intégration des outils comme Visual Studio bah, sont un atout pour Unity, ne serait-ce que pour l'utilisation d'Apple InSense ou autre. Mais vous pourriez vous dire, aujourd'hui Unity Script alias Javascript, fonctionne. Et qui a besoin de ces outils Alors malheureusement, ce n'est pas les seules raisons. Il commence à avoir des limites avec l'utilisation de l'UnityScript. Certaines fonctionnalités sont impossibles à intégrer ou alors euh, les performances sont beaucoup moins bonnes qu'avec le C -Sharp. Et du coup, pourquoi se compliquer la vie à essayer de garder l'UnityScript Ensuite, euh, l'équipe d'Unity justifie aussi ce choix par le fait que l'Unity Script est peu utilisé dans les projets Unity. Alors, il communique des chiffres, je ne vais pas vous en parler parce qu'ils sont discutables, mais en tout cas, c'est vrai que le C Sharp est déjà beaucoup plus populaire. Alors, comment ça va se passer au niveau de cette transition euh, Vous vous en êtes peut-être déjà aperçu, mais elle est déjà en route. Depuis début juin, tous les codes en Unity Script de l'Asset Store ont été retirés. Les développeurs devront modifier le code en C-Sharp, sinon uh, bye bye l'asset. Ensuite, dans la prochaine version d'Unity, la 2017.2, qui est aujourd'hui dispo en bêta, euh, premièrement, il y aura une disparition du menu euh, JavaScript pour la création d'un script, bon, c'est assez logique euh, mais vous pourrez euh, toujours, euh, vous aurez toujours la possibilité d'en créer avec Monodeveloppe et de le glisser dans Unity. Alors pourquoi bah, Tout simplement pour faire une transition en douceur pour ceux qui, ont, qui sont encore allergiques au, au c -Sharp ou qui euh, ne veulent pas y passer tout de suite. Voilà. Mais le fait de supprimer le menu va motiver les gens à partir sur le C-Sharp, en tout cas c'est le but recherché. Euh, ensuite, pour faciliter la transition, les équipes d'Unity travaillent sur un module pour convertir l'Unity script pardon, en C-Sharp. Donc il existe déjà des, des, des solutions actuellement, mais il est vrai qu'elles ne sont pas très efficaces. Euh, pour le moment, la décision de l'intégrer à Unity ou non n'a pas encore été prise. Alors ce processus de dépréciation est surveillé de près par la team d'Unity. Et si ça se passe mal, il n'excuse pas de revenir en arrière. En revanche, si tout se passe bien, euh, la compilation en, en UnityScript sera supprimée d'Unity et elle sera aussi supprimée de la documentation euh, officielle qu'on trouve en ligne. En conclusion, on peut dire que c'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui connaissent en JavaScript, euh, alias UnityScript, je, je, je, je le précise. Il va falloir apprendre le c -Sharp. mais si vous suivez cette chaîne qui développe exclusivement en c -Sharp depuis ses débuts, vous allez très vite vous rendre compte que ce n'est pas bien compliqué et que ces deux langages ont beaucoup de similitudes. Par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Unity. Moins de freins pour le développement de nouvelles fonctionnalités, plus de rapidité au niveau de l'exécution des scripts, une évolution plus rapide d'Unity, euh, etc etc. Alors après euh, à titre personnel on va dire euh, moi, alors pour mon expérience et pourquoi j'ai fait cette chaîne, cette chaîne en C Sharp, euh, bah lorsque j'ai commencé le développement avec Unity, je me suis très vite rendu compte que le JavaScript serait certainement un jour supprimé. C'était déjà arrivé avec le langage Boo supprimé en 2014. Et si vous cherchez un peu sur internet, l'Unity Script est étroitement lié au Boo et le C Sharp est un langage relativement récent. Donc je ne suis pas surpris de cette décision et je la trouve plutôt intelligente de la part de l'équipe d'Unity. Il ne faut pas interpréter cette dépréciation du javascript comme du recul, mais plutôt une évolution d'Unity. Pour les abonnés de la chaîne, vous n'êtes pas vraiment concernés et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment ou jamais. Consultez les playlists pour débuter avec le C -Sharp et Unity et si vous débutez, oubliez tout de suite le javascript. Ah Unity Script. A mon avis, l'évolution d'Unity est en marche et je ne pense pas que le processus de dépréciation sera abandonné. Même dans le cas où la team Unity ferait marche arrière, l'idée est lancée, euh, on n'arrête pas le progrès. Voilà, c'est tout. Bah, je tenais à vous faire euh, part de cette, euh, cette nouvelle. J'ai hésité parce que euh, effectivement nous, on développe uniquement C-Sharp sur la chaîne. Mais je devais vous en parler. C'est une nouvelle qui est apparue euh, mi-août, qui est disponible. D'ailleurs, je mettrai le lien euh, sur le qui est disponible sur le site de blog d'Unity, euh, où on vous explique un petit peu tout ça. J'ai résumé tout ça. Mais en tout cas, euh, je tenais à vous en faire part. Voilà, donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye